Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Je reviens encore par cette vidéo. J'espère que euh, vous allez la partager, partagez-la au maximum et abonnez-vous à ma page Facebook pour ne manquer euh, aucun enseignement et aussi euh, sur ma chaîne YouTube. Vous tapez MG indigné, vous allez me trouver. Je suis revenu parce que euh, j'ai, euh, je suis allé sur euh, Facebook, hein, sur euh, YouTube, j'ai trouvé. Euh, pas mal de conneries, pardonnez-moi le terme, et pas mal de conneries, des gens qui soi-disant sont en train d'intercéder contre le coronavirus, le COVID-19, les gens qui font l'intercession ou soi-disant la prière en ligne, ça m'a tellement choqué que j'ai décidé de faire cette vidéo, mais comme je le dis toujours, nous sommes chrétiens et à chaque fois qu'il y a un sujet, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, nous, nous essayons d'interroger la Bible. Pour en trouver euh, la réponse. Bien-aimés, nous allons voir, euh, est-ce que la Bible parle réellement de prière euh, en public Par la grâce de Dieu, nous allons essayer de comprendre comment est-ce que nous, en tant qu'enfants des dieux convertis, pouvons prier Dieu euh, pour un sujet ou pour quelque chose qui peut nous arriver Quelle est euh, notre attitude à tenir dans la prière Nous allons lire et ensuite on va essayer de commenter ensemble. La Bible dit ceci dans Matthieu 6 à partir du verset 5. La Bible dit ceci. « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent les récompenses. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre Ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. J'adore le verset 7. En priant, ne multipliez, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemble pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que... Vous le lui demandez. Voilà la parole du Seigneur bien-aimé. Alors, phénomène de vidéo partagée au maximum. Je ne sais pas ce qui se passe là aujourd'hui. Tout le monde est maintenant sur les nets. Et euh, incite des gens à partager n'importe quoi. D'accord? Du contenu qui n'a rien à voir, qui n'a rien d'instruction. Soit soi-disant, eh, ces gens qui se font appeler euh, soi-disant chrétiens, enfants de Dieu. Enseigner des hérésies, enseigner n'importe quoi sur, euh, sur... sur le net, pour euh, euh, bien sûr, parce qu'ils sont en train euh, de chercher euh, euh, le nombre de vues. Mais on ne doit pas non plus partager n'importe quoi. bien aimé Voici, nous venons de lire. Premièrement, nous comprenons que la prière est une affaire personnelle. Parce que le Seigneur l'a dit que quand nous voulons prier, quand nous voulons entrer dans l'intimité, parce que la prière, c'est l'intimité entre nous et le Seigneur, nous ne devons pas le faire en public. D'accord? Parce que la prière est une affaire personnelle. Et quand il dit, quand tu veux prier, entre dans ta chambre, effectivement, il veut montrer le caractère intime, le caractère personnel de la prière. Il ne s'agit pas de la chambre, hein, les quatre coins de la chambre. D'accord? On peut prier. En fait, partout, mais cela ne doit pas être public. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que je peux prier en marchant. Je peux prier dans mon travail. Je peux prier pendant que je suis en train de voyager. Je peux prier pendant que je suis en train de dormir. D'accord Mais cela ne doit pas être quelque chose qui doit être rendu public. C'est-à-dire que la prière, c'est quelque chose de personnel. Mais qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui et d'ailleurs, ce, ce comportement que nous avons adopté quand nous étions dans ces bâtiments, dans les... on va prier et on se mettait à transpirer, on se mettait à parler de n'importe quoi, à répéter des paroles de n'importe quoi, des heures, des heures et des heures et des heures et des heures, croyant que nous étions en train de prier. Bien aimés c'est de la folie et ça va à l'encontre de la prière, ça va à l'encontre de ce verset. La Bible dit En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Mais remarquez comment ils sont en train de prier aujourd'hui sur les nets, soi-disant. Ils sont en train de, de détruire le Covid-19. Des gens qui ne comprennent même pas la chronologie biblique, qui vont prier contre une épidémie qui a été euh, soi-disant créée, où nous savons d'où ça vient. Le Seigneur dit que ne vous alarmez pas, il faut que ces choses arrivent. Mais. C'est pour cela, aujourd'hui, vous voyez, ces prières n'ont pas d'efficacité, n'ont pas de résultat. Parce que les gens prient mal, déjà. Mais on ne prie pas de cette façon-là, bien-aimé. Comment tu t'es dit, intercesseur, tu vas prier sur le net, d'accord? Soit disons tu es en train de prier pour les vies des gens. Tu es en train... Il ne s'agit pas de crier. Il ne s'agit pas de venir s'exposer sur le net. Comme quoi, on est en train de prier. Vous passez du temps. La Bible dit, si vous priez de cette façon, vous avez déjà reçu votre récompense. Parce que de telles prières, le Seigneur ne les écoute pas. Moi, je me souviens, euh, j'avais euh, un frère à moi. Ce frère, euh, lui, il prie chaque 3 heures du matin. À 3 heures du matin, il se réveille. Et il réveille toute la maison. Il commence à prier, il commence à prier. Selon lui, c'est la prière. Commence à parler à haute voix, parler, parler, parler, parler, parler. Il va parler jusqu'à 6h, 7h du matin. Mais quelle folie. Quelle folie. Est-ce que ce serait ça la prière? Mais ça, ce n'est pas la prière. Il n'y a pas d'intimité. Il n'y a pas d'intimité. Or, oh, prier, c'est parler avec son Dieu. C'est parler directement avec Dieu. Comment est-ce que tu es dans une intimité? Tu parles avec Dieu et tout le monde participe. Écoute ce que tu dis. Ah, euh... Tu, tu, tu espères recevoir quelque chose comme cela Non, tu t'es trompé, bien-aimé. La Bible dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles. D'accord Ne les ressemble pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous les lui demandiez. Le Seigneur sait de quoi nous avons besoin avant même que nous pensions à prier. Il sait, il connaît quels sont nos besoins. Il sait, il connaît quels sont nos besoins. Là, actuellement, avec le Covid-19, il connaît, il sait quels sont nos besoins. Mais nous n'avons pas besoin de transpirer, de faire de deux heures de prière, de faire trois heures de prière, de ne pas dormir la nuit. Soit disant qu'on est en train de prier pour implorer la, la gloire de Dieu. Mais tu, tu importunes les gens en criant comme cela dans la maison. Tu importunes les gens et tu es la première à dire, les gens ne sont pas d'accord avec ta prière parce qu'ils sont dérangés par ta prière, parce qu'elle est tellement efficace. Que tu es en train de les déranger euh, par ta puissance, soi-disant, de l'esprit. Tu serais rempli de l'esprit et que les gens ne sont pas d'accord avec toi. Donc, euh, et, et c'est ta prière qui les dérange. Mais c'est faux, bien-aimé, c'est faux. Quand on prie, on doit être euh, sincère, on doit être seul avec son Dieu dans l'intimité. En fait, il veut parler de la pensée. Ta pensée doit être pure et elle doit être connectée à Dieu. D'accord c'est une attitude, en fait. La prière, c'est une attitude. Donc, tu as décidé de prier pour un sujet, quelque chose qui, euh, quelque chose qui, euh, qui te tient à cœur, ben, c'est bien, c'est une bonne décision. Mais pourquoi viens-tu le faire en public Voilà, c'est une question qu'on ne comprend pas. Tu as décidé de prier pour un frère, pour quelqu'un qui est malade, pour quelqu'un qui a problèmes. problème, ben, c'est bien. Pourquoi viens-tu le faire sur l Internet L'Internet est un lieu public D'accord Tout le monde te voit en train de prier. Et tu penses vraiment qu'une telle prière sera exaucée. Hmm? C'est pour cela que vous allez remarquer, moi, par exemple, dans les vidéos que je poste, je ne fais pas de prière. Parce que je sais que je ne peux pas prier devant tout le monde. D'accord Je ne peux pas prier devant tout le monde. Parce que la prière est, est personnelle. Donc, si je veux faire ma vidéo, si je veux prier, d'accord je le fais en intimité, mais je viens pas montrer au grand public que je suis celui qui prie plus que tout le monde, je suis celui qui intercède plus que tout le monde, je suis celui qui se soucie des autres, et voilà, donc je suis en train d'intercéder, mais c'est faux, bien aimé, ces habitudes. Ça n'a rien à voir avec le christianisme. Vous savez, le christianisme, c'est une affaire personnelle, d'abord et avant tout, bien aimé. D'accord Le christianisme, c'est d'abord l'intériorisation de la pensée. Le christianisme, c'est tout ce qui est intérieur. Et ceci se manifeste par notre comportement. Si je suis un homme de prière, ça se serait. Ce n'est pas parce que je suis venu faire une prière sur Internet. Si je suis un homme qui marche dans la vérité, ça se serait parce que c'est ce, pas parce que ce n'est pas ce que je vais vous montrer. D'accord? Mais c'est ce que vous allez découvrir en moi. Le christianisme ne se vante pas. Le christianisme se laisse découvrir. D'ailleurs, le mot christianisme, vous le savez. Vous savez comment c'est venu le mot christianisme? C'est des gens qui ont constaté que les gens vivaient comme Christ. Cet incident et on les appelait des chrétiens. Voyez? Donc, on ne se vante pas intercesseur, on ne se vante pas quelqu'un qui prie, bien-aimé. Sortez de ses habitudes. Sortez de ses habitudes. Ça, c'est la religion. Vous êtes comme des prophètes Baal. Vous êtes comme les gens qui veulent démontrer que l'ère Dieu existe. Alors que l'air Dieu dort, il ne les écoute même pas. Or, oh, notre Seigneur Jésus Christ, il sait de quoi nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin de multiplier des paroles. Nous n'avons pas besoin de multiplier des postes sur Internet. Mais nous avons besoin de croire en lui. Et puisque nous le connaissons, quand nous déclarons quelque chose, elle s'accomplit. Telle est la prière est WhatsApp, des groupes euh, Facebook, pour soi-disant faire de la prière. Mais ça, ce n'est pas de la prière, c'est de la folie. Repentez-vous et cherchez le Seigneur par vous-même. Ces enseignements sont erronés, bien-aimés. On ne prie pas en public. On ne peut pas prier en public. C'est pas de la prière. Par contre, le partage de la parole est public. Parce que la parole, on appelle à la répentance. Donc, il faut prêcher publiquement. C'est pour cela il dit, nous devons même monter sur les toits. Crier. Celui qui écoutera, il sera sauvé. Par contre, prier, c'est une affaire personnelle. Prier, c'est une affaire d'intimité, bien-aimés. Il ne s'agit pas... De venir prier sur les nets. soi disant, nous prions pour oh, demander la miséricorde de Dieu. Vous prierez beaucoup d'années. Vous allez prier beaucoup de jours. Vous n'aurez pas de solution parce que vous priez mal.